Pense à sa protection et qui, laissez-moi rêver. sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'urgence de revoir notre mode de vie, notre manière de consommer et notre course irresponsable vers l'éphémère. Euh, personnellement, j'ai grandi dans un pays où l'eau potable n'est disponible que quelques jours par semaine, où parfois il faut laisser couler un peu pour que les robinets euh, dépoussièrent. Je connais aussi des villages en Algérie. D'un savoir-faire capable de gérer cette ressource si importante et vitale, nous ont appris à quel point cette richesse est fragile et précieuse. Depuis quelques années, euh, dans un certain nombre de villes algériennes, cette ressource, ou cette ressource est plus importante, le gaspillage, alors tout à part. Tragique, non renouvelable, donc le besoin de la consommation sont en augmentation incessante. Je pense à l'absence totale de politique de l'eau qui permet de réguler l'offre et la demande, qui ont tout ça ont mis notre pays dans une situation de stress économique. D'un autre côté, la consommation moyenne énergétique par an et par habitant enregistrée en 2013 aux États-Unis est de 8 derrière la France avec 4,3 T, puis l'Allemagne par 4,2, et loin derrière l'Afrique avec 0,6 T. Tout en précisant que près donc d'un tiers de banque, la population mondiale du Et euh, ceux qui sont euh, donc à l'origine de l'exploitation du gaz, de schiste donc les états unis sont et sont loin d'abandonner euh, euh, cette consommation d'énergie qui est aussi la source de, de, de ces mouvements. Une croissance du besoin interne en énergie, interne par interne, je, je, je parle de l'Algérie, et l'absence d'une stratégie énergétique et d'un modèle énergétique fiable. En carbure, non conventionnel donc le gaz de schiste, pactisant ainsi avec les multinationales et les plus voraces pour faire du sud algérien avec donc, Pour ceux qui ne connaissent pas Reikian, euh, le c'est euh, les fameux essais nucléaires euh, en Algérie, et des habitants de locaux des cobayes Ces projets constituent une menace directe pour les ressources hydriques contenues dans une des plus grandes réserves. Les projets d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste en Algérie, décidés dans l'opacité totale et sans aucune concertation, ont un seul but, celui de maintenir les décideurs actuels au pouvoir, en offrant aux puissances occidentales, à leur tête donc les USA et la France, oui. notre suite pour faire les expérimentations et les expériences. On eau tous au monde, et pour qu'elle ne soit pas polluée par l'exploitation du gaz de schiste. Les habitants de Rinsala, ben une région euh, du sud d'Algérie, qui ne décolèrent pas depuis déjà cinq semaines, ne veulent plus savoir si le gaz de schiste est rentable ou pas. Leur unique préoccupation sont cette richesse enfouie au milieu des terres arides, déterminée à la protéger. Pour les générations futures. Face à ce mouvement de protestation grandissant et déterminé à Insala, Tamrast, Adra, Moutilili, Ilizi ou Elgla, le pouvoir algérien ne compte surtout pas revenir sur ses décisions. Après les déclarations du Premier ministre algérien, voulant duper les manifestants en affirmant deux semaines auparavant, de la direction в плетесной Exploration ou exploitation du gaz de schiste. Ayant dit cela, évidemment que la responsabilité de la situation en Algérie n'est pas celle du gouvernement français, mais des Algériens demain qui n'arrivent toujours pas à trouver un moyen efficace pour se débarrasser d'une dictature masquée, complètement inféodée aux puissances occidentales. de manifestations à Paris et euh, donc euh, parmi toutes les organisations et personnes ici qui se sont intéressées, nous voulons organiser quelque chose de commun pour manifester et surtout parce que cinq semaines de manifestation pour la...